Bonjour, AL est une plateforme d'archives ouvertes pluridisciplinaire qui permet le dépôt et la diffusion de tous les types de publications scientifiques articles, communications, thèses, euh, chapitres d'ouvrages, ouvrages, etc. Ces publications sont indexées ensuite par les moteurs de recherche scientifiques de type Google Scholar. HAL est géré par le CCSD, Centre pour la Communication Scientifique Directe, et HAL est utilisé par de très nombreuses universités. Dans ce module, nous allons voir ensemble comment s'inscrire dans HAL et comment déposer une publication scientifique. Commençons par nous inscrire. Pour cela, allez sur l'adresse al.archiveouverte.fr. Cliquez sur « Connexion »,« Créer un compte ». Le compte que vous allez ouvrir dans AL sera valable sur toutes les plateformes du CCSD, épiscience.org, scienceconf.org, etc. Tous les champs marqués d'une astérisque rouge sont obligatoires. Faites attention à votre login car vous ne pourrez plus le modifier par la suite. Le mot de passe quand vous créez votre compte n'est pas sécurisé. Une fois que votre compte sera créé, vous pourrez le modifier. Le courriel que vous allez indiqué, sera celui qui sera utilisé par Al pour vous envoyer de nombreux messages. N'oubliez pas de le modifier quand nécessaire. Pour valider votre compte, il suffit de cliquer sur « Créer un compte ». Attention, votre compte ne sera réellement créé qu'une fois que vous aurez validé euh, la confirmation que vous recevrez par mail. Une fois votre compte validé, vous pouvez modifier ou compléter les éléments liés à votre compte en allant sur votre profil. Pour cela, cliquez sur Connexion, indiquez votre login et votre mot de passe. Si vous l'avez oublié ou si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez toujours... Euh, Cliquez sur « Login oublié » ou « Mot de passe oublié » pour récupérer les informations. Et cliquez sur « Se connecter ». Allez sur « Mon profil »,« Modifier mon profil ». Vous pouvez indiquer notamment votre discipline, qui sera du coup indiquée à chacun de vos dépôts. indiquez également euh, si vous êtes l'auteur de toutes les publications que vous allez saisir dans HAL et indiquez votre laboratoire ainsi que votre langue. Passons maintenant au dépôt d'une publication. Pour cela, allez dans la rubrique « Dépôt ». Quatre étapes vous sont proposées vous pouvez à tout moment revenir à l'une des étapes. Vous allez d'abord choisir le type de publication que vous allez déposer, par exemple « article dans une revue ». Attention, pour certains types de publications, comme les travaux universitaires ou les données de la recherche, le fichier est obligatoire. je vais déposer un article dans une revue. Récupérez ensuite le ou les fichiers que vous souhaitez déposer en utilisant la fonction « Sélectionner les fichiers » ou en saisissant l'URL du fichier. Vous devez indiquer au moyen de la liste déroulante le statut du fichier que vous déposez, par exemple fichier, euh, que, le fichier que vous avez soumis à l'éditeur ou le euh, fichier qui a été euh, validé et retenu, ou bien le fichier euh, éditeur, c'est-à-dire par exemple euh, le tiré à part ou euh, le fichier euh, euh, avec le logo de l'éditeur, la pagination, etc. En ce qui concerne les fichiers éditeurs, vous pouvez vérifier euh, la politique de cet éditeur vis-à-vis -vis de l'Open Access euh, sur le site Sherpa Romeo, qui est très précis euh, sur les conditions euh, d'usage de ces fichiers éditeurs, ou bien vous pouvez euh, obtenir un accord explicite de la part de votre éditeur. Pour respecter les conditions de votre éditeur, vous pouvez différer l'accès euh, au texte que vous avez déposé en cliquant sur le crayon. Vous pouvez euh, donner accès euh, soit immédiatement à votre texte ou bien euh, sur un intervalle maximal de deux ans. Si vous déposez un fichier auteur, vous pouvez affecter une licence Creative Commons à votre dépôt, euh, qui indiquera du coup à vos futurs lecteurs les usages qu'ils peuvent faire du document. Par exemple, au respect de la paternité, euh, non modification, partage dans les mêmes conditions, etc. Veillez également à euh, cocher euh, la case « Récupérer les métadonnées à partir du fichier PDF ». Cette fonctionnalité très intéressante permet à HAL de récupérer un certain nombre de données, comme par exemple le titre de l'article, le nom de la revue, etc. Ce qui permet de, euh, de gagner du temps pour, euh, pour la saisie des, des métadonnées.